Devant ta grandeur Alléluia devant ta majesté Alléluia devant ta toute puissance Tu es le tout puissant Tu es le grand je suis Ton nom est une forteresse Seigneur Grand et merveilleux est ton nom Sur toute la terre Oui nos cœurs s'élèvent ce matin Seigneur Nos cœurs et nos voix s'élèvent Seigneur Pour bénir et célébrer ton nom Seigneur Tu es vivant Seigneur Tu es grand Seigneur Tu es excellent dans toutes les œuvres, Alléluia devant toi avec allégresse avec des hallelujah avec des hallelujah oui seigneur car tu es Dieu au dessus de tout car tu es Dieu au dessus de tout oui nous venons avec des hallelujah avec des gloires à Dieu oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur oui Seigneur, oui, seigneur. dans tes mains tu tiens nos destinées dans tes mains tu tiens nos destinées dans, destinée dans ta main et ta fidélité dure de génération en génération Tu, de... Tu déchoues les plans de l'ennemi. Tu es Dieu. Avec des stratégies particulières, tu nous emmènes sur le, dans le combat. Et tu es vainqueur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as donné des stratégies de guerre particulières à Josué. Seigneur, tu lui as donné de remporter des batailles. Tu lui as donné de conquérir des territoires parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. You